Considérons aujourd'hui le psaume 150, le psaume 150 qui nous parle de la louange. Laissez-moi vous lire le psaume dans la version semeur. Louez l'éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour son immense grandeur. Louez-le au son du corps. Louez-le au son du luth, au son de la lyre. Louez-le avec des danses et au son des tambourins. Louez-le avec le luth et avec la flûte. Louez-le avec les cymbales bien retentissantes. Louez-le avec les cymbales, résonnant avec éclat. Que tout ce qui vit loue l'Éternel. Louez l'Éternel. C'est le somme 150. Un somme assez riche en matière d'instruction et en rapport à la louange. En méditant sur ce psaume, j'ai pu comprendre que ce psaume répond à différentes questions. D'abord, où pouvons-nous louer Où pouvons-nous louer Le verset premier répond à cette question. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il y a un endroit bien déterminé pour louer le Seigneur, nous pouvons louer le Seigneur partout où nous sommes Partout où nous nous retrouvons Nous pouvons louer le Seigneur La deuxième question que le Somme répond Le Somme répond à cette question Pourquoi doit-on louer Dieu Pourquoi doit-on louer Dieu On loue Dieu pour ses offres, Dans le verset 2 pour ce que Dieu a fait pour nous, nous le louons. Il nous protège, il nous sécurise, il nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Il nous donne de quoi, de quoi de quoi, nous vêtir, il nous donne à manger. Il nous protège dans un pays comme, comme Haïti, il nous protège dans un monde aussi cruel. Nous devons le louer. Il nous a guéris d'une maladie. Les médecins n'ont rien vu. Mais lui, il a fait une intervention miraculeuse. Nous devons le louer. La troisième question. Quels sont les moyens nous permettant de louer Dieu? Le Somme 150 nous présente différents instruments pouvant nous servir d'auxiliaire au niveau de la louange. Quand nous sommes en train de louer le Seigneur, on peut jouer les instruments, les cymbales, on peut jouer de la flûte, les guitares, les pianos aujourd'hui, on peut jouer de la batterie, trompette, saxophone. tous ces genres d'instruments-là, on peut les jouer, dans le but de louer le Seigneur. Et quatrième question, qui peut louer l'éternel? Tout ce qui respire, tout ce qui a vie. Ça, c'est une grande différence entre l'adoration et la louange. J'ai souvent dit que tout le monde ne peut pas adorer. Parce que L'adoration nécessite une intimité avec Dieu. Mais tout le monde peut louer. On peut louer Dieu pour, pour, pour, pour l'oxygène. Les chrétiens reçoivent l'oxygène. Les non-chrétiens également. Le soleil, Dieu a créé le soleil. Ceux qui ne sont pas en Christ bénéficient, jouent du soleil. Tout le monde peut louer le seigneur tout ce qui respire dès que vous êtes en train de respirer vous pouvez louer le seigneur donc le somme 150 nous aide à comprendre cela tout ce qui respire dès que vous êtes en train de respirer vous pouvez louer le seigneur aujourd'hui nous, nous avons considéré le somme 150 et ce somme-là qui nous permet de répondre à quatre questions. Où pouvons-nous louer? Pourquoi doit-on louer? Quel moyen qui nous aide à louer ou à exprimer notre louange à Dieu? Et qui peut louer l'Éternel? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de pouvoir regarder, afin de pouvoir être en mesure des prochaines vidéos. A très bientôt. C'était votre frère, votre ami, adorateur Bertin dorville enfin Au revoir.